Je raconte ce que je dessine ou... Ouais. Mais moi, du temps où j'habitais là, il y avait un grand arbre, je sais pas s'il existe encore, mais... Sur cette petite placette. Tu connais son nom à la place Non. Moi non, non plus. <rire> un des trucs principaux de ce quartier, c'est que c'est impossible de se garer. C'est quoi que t'aimais bien dans ce quartier Euh. Bon, il y avait plein de choses, quoi. Je sais pas comment dire, c'est assez vivant, c'est proche de tout. C'est plus, plus vivant que là où j'habite actuellement. Un peu plus bordélique, mais plus vivant. Non, je sais pas trop... Euh... Je suis pas mécontent d'être parti, mais... Euh... Pourquoi parce que, comme je disais, c'était un peu... C'est assez bordélique. C'est plus par rapport à mon taf que je dis ça, parce que je pouvais pas me garer, ce qui est problématique. Je suis plus au calme là où je suis maintenant. Quoi. Moins de vie, mais plus au calme. Donc ça, c'est la place avant euh, les travaux, du coup Bah oui, parce que j'y je, je, je, suis quasiment jamais retourné, donc je sais pas... À vrai dire, je sais même plus s'il y avait réellement... ça. <rire> Non non, si il y avait un, un gros arbre comme ça, mais je sais qu'il a été détruit, qu'il a été remplacé, maintenant c'est plus... Euh, c'est une aire de jeu pour gauche. Euh, et je pense qu'ils ont refait aussi un peu le quartier pour euh, plus que les gens se gardent n'importe où, ce qui est à la fois bien et pas bien, parce que bon, comme c'est déjà un quartier compliqué... Euh... Enfin bref... Et qu'est-ce que vous faisiez dans le quartier Genre vos courses et tout, vous les faisiez euh... mmh, ouais. Moi, y il avait, y avait deux, trois euh, trucs à la con, type boucherie, poissonnerie, juste à côté, qui était qui était chouette, Enfin, euh, qui étaient chouette. en tout cas, moi, qui, qui me permettait d'aller dans, dans des trucs autres que des carrefours des conneries comme ça. Euh, on avait la meilleure pizzeria du monde ouais, quoi au coin de la rue, la pizzeria d'Alessio, qui font les plus grandes pizzas de Bruxelles, et enfin euh, j'en sais rien on remarque si c'est vrai mais bon, et, euh, et non moi ce que j'aimais beaucoup dans ce quartier on avait une piscine à côté qui était chouette, super belle piscine et en plus euh, agréable et tout donc euh, moi c'était un truc que je kiffais bien, euh... Du coup, là, c'est quelle rue Ça, c'est la rue du... Tu veux que j'écrive Ça dérange pas ouais. Je pourrais t'écrire ça là mais les autres, je sais pas. Ah ouais <rire> Et donc la pizzeria, elle était où Elle était ici. Ouais. Juste au coin. Il y a toujours une petite bagnole. <rire> Et vous, vous étiez Nous, on était à peu près là. À peu près. Enfin, techniquement, là, c'est parce que le dessin est, est vague, mais... T'avais plusieurs maisons quoi avant. Mmh. Mais globalement ouais on était là. Il y avait un petit balcon. Mais euh... Et tu voyais la place depuis ta fenêtre. Mmh.